Yes, à ton tour aujourd'hui d'analyser la nage de Camille. Tu vas pouvoir identifier les points faibles qui peuvent être améliorés et dans la prochaine vidéo, ensemble, là, on va débriefer. On verra notamment les changements majeurs qui lui ont permis de gagner presque instantanément avec 4 à 5 secondes de moyenne sur chaque 100 mètres. Pour te remettre un peu dans le contexte, Camille, là, sur cette vidéo, elle nage à peu près 1 minute 30 de moyenne au 100 mètres parce que bah, d'une part, elle a arrêté de nager en club depuis plus de trois ans, euh, donc elle n'a pas vraiment de conditions physiques, euh, elle n'a pas d'entraînement du coup à son actif, elle s'est simplement contentée de nager euh, les dernières années juste pour les démonstrations vidéo. Et euh, bah, c'est sa technique vraiment qui lui permet de nager plus vite que 95% de la population et que bah, probablement euh, 95% des nageurs qui nous suivent sur YouTube, même ceux qui sont entraînés. Donc moi, ce que je voudrais que tu me fasses à la fin de cette vidéo, euh, tu nous dises en détail ce que Camille doit améliorer, quels sont selon toi les défauts techniques qu'elle peut avoir. Donc à ton clavier, n'hésite pas à être le plus exhaustif possible. Et ce n'est pas parce que tu n'aches pas aussi bien que Camille euh, que tu n'as pas le droit de partager ton avis. Donc, vraiment, en jouant le jeu, euh, tu vas pouvoir voir ce que tu maîtrises, et tu vas aussi pouvoir voir ce que tu ne maîtrises pas encore. Donc c'est un bon moyen pour toi d'exercer à la fois ton œil et puis aussi bah, de mesurer tes connaissances. Ça vaut vraiment le coup de jouer le jeu. On apprend à peu près autant en partageant qu'en recevant parce que ça t'oblige vraiment à structurer là ton schéma de pensée. puis en plus, bah, Camille, elle a besoin de toi. Allez, je te laisse faire.